T'as vu Michel Onfray sur LCI Il a dit que le viol c'était une idée. Il y a meilleure comme idée quand même. Hein. Non mais parce qu'en fait Audrey Crespo Marat lui a demandé son avis sur euh, l'affaire d'Armanin parce que c'est Michel Onfray et que bah on ferait quoi sans son avis Et il a répondu N'oublions pas qu'il s'agit d'une call girl déjà et qu'on ne savait pas comment elle était habillée. Non mais c'est vrai parce qu'une call girl par définition ne peut pas se faire violer. Ah, et ça se saurait sinon. Mais hein. non puisque c'est son boulot d'avoir des rapports sexuels. Mais Non, pas de se faire violer, mais elle ne peut pas se faire violer vu que c'est son boulot d'avoir des relations sexuelles. Bon, oui, écoute, c'est comme une femme mariée. Elle ne peut pas se faire violer vu que c'est de son mari dont il s'agit. Quoi Ça existe On a fait un film dessus. On devrait peut-être l'envoyer à Michel. Hein. Il l'a peut-être pas vu. Non. Parce que honnêtement, Michel, entre nous, le coup de. Oui, euh, le viol, c'est euh, le regret d'une liberté sexuelle qu'on se serait octroyée jadis. C'est limite, Si, si. Tu as vu Doritos, ils m'ont lancé les chips pour femmes. Je sais pourquoi. Mais parce que celles pour les hommes sont absolument impossibles à manger, enfin. Ça fait 20 ans que j'ai essayé de savoir comment me délecter de ces choses avec classe. Que j bien, si tu, permets, comme moi. tu veux savoir Pour moi, c'est libérateur. Ah, bah je pèse mes mots. Hein. Tu me crois pas J'ai la ridiote. Alors que mon mec, lui, s'en fout partout de la même manière, mais intelligemment. Hein. Avant même rentrer dans nos sacs à main, comment ça j'ai pas de sac à main Bah j'en achèterai un, hein. voilà. Ce sera un sac à Doritos. Le triangle, symbole phallique par excellence. L Invention n'a plus de... En fait, une croqueuse d'homme, c'est une fan de Doritos, quoi. T'as vu, il a dit, si je vois un migrant pieds nus dans la neige, je l'aide. En lui donnant à manger, du réconfort euh, et en le ramenant à la frontière. Bah attends, euh, déjà il a dit du réconfort. Hein. Si vous faites partie de l'humanité, vous aurez des problèmes. En même temps, tu ferais quoi, toi, si tu voyais MDA marcher pieds pied de nuit dans la neige Une photo Ah oh ouais, pas con. <musique>